Bonjour, je m'appelle Martine et je suis la présidente de la confrérie des compagnons des compétences durables. Ne pas confondre avec Catherine, de la confrérie des chevaliers des denrées périssables, parce que ça n'a rien à voir. Alors, aujourd'hui, vous avez probablement envie d'évoluer professionnellement. En plus, c'est normal. On a tous envie d'évoluer dans la vie. C'est pour ça que moi, je vous ai dégoté des formations extraordinaires qui vont vous donner le plaisir d'apprendre tout en élargissant vos compétences et votre employabilité. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est l'employabilité On se demande bien qu'est-ce que c'est. C'est la capacité à acquérir ou à maintenir les compétences nécessaires pour trouver ou conserver un emploi ou encore s'adapter à des nouvelles formes de travail. C'était très longue cette phrase, mais. Elle est importante. Acquérir et maintenir ses compétences, trouver ou conserver un emploi, s'adapter dans ses nouvelles fonctions, c'est pour ça que Ségos a créé des formations qui sont... des bestes <rire> Ce rideau qui monte tout seul, là. C'est hyper bien fait, j'adore. Alors, axe numéro 1. Communiquer avec plus d'impact. Tu communiques bien toi Non, je ne crois pas. Parce que tu communiques sans impact. Ah si, je t'assure Ça rentre par là, ça ressort par ici. Peut-être parce que monsieur n'a pas suivi la formation ses gosses. Ah, tu sais pas quoi dire là, hein Tu ne sais pas rebondir. Et bim Deuxième axe. S'adapter au changement. Savoir rebondir. T'es surpris Mais t'es pas surpris. Tu t'adaptes. Troisième axe. Gérer son temps et ses priorités. Puisque es là, puis tu sais pas par quel bout attaquer. Est-ce que c'est urgent Est-ce que c'est important là Ce n'est pas compliqué. Allô, c'est Gauss, j'aimerais bien suivre la formation. Mais bien sûr, entrez, installez-vous. Ça va, vous avez fait bon voyage Oui, c'est un petit peu bouché sur la rocade. Enfin bon, c'est pas compliqué quand même Bon, bref, si t'as pas peur de briller dans ta société ou de briller en société, bah, moi je te conseille de cliquer. Bah, allez, qu'est-ce que t'attends Clique on va t'introniser, tu vas voir. Hein? C'est super. Hein? Clic là, c'est là. Clic. Clic, je te regarde.